Bonjour et bienvenue dans ce tuto rapido consacré à comment calculer son taux horaire de facturation quand on est notamment prestataire de service. Dans un premier temps, nous allons commenter la fiche de calcul que nous vous proposons et ensuite nous l'utiliserons pour traiter un exemple de calcul du coût de revient horaire et du taux horaire de facturation. L'objectif de cette vidéo n'est pas de traiter tous les cas possibles mais de présenter une démarche qui devrait être adaptée à chaque cas particulier. Le calcul du taux horaire de facturation va s'effectuer en trois étapes. La première étape va consister à déterminer quel est le nombre d'heures que l'on va pouvoir facturer au client. Autrement dit, il va s'agir dans un premier temps d'évaluer le nombre d'heures annuelles moyennes qui vont pouvoir faire l'objet d'une facturation. Dans notre fiche de calcul, c'est ce que nous avons nommé « nombre d'heures facturables ». La deuxième étape va consister à calculer le coût de revient horaire, autrement dit l'ensemble des charges ramenées à une heure de travail facturé. Enfin, la troisième étape va consister à déterminer le prix de vente de l'heure en fonction d'un objectif de bénéfice à réaliser. Ce prix de vente déterminé par le calcul sera fonction de tous les éléments qu'on aura collectés au préalable. C'est pourquoi il faudra bien entendu s'assurer qu'on est bien dans les prix du marché et agir sur les paramètres en conséquence. En effet, si le taux de facturation est trop bas, on se prive de marge. A contrario, s'il est trop haut, on risque de ne pas être concurrentiel et donc de manquer des ventes. Nous allons maintenant appliquer cette démarche de calcul du taux horaire de facturation en prenant un exemple. Comme nous l'avons vu, la première donnée que l'on veut obtenir est le nombre d'heures facturables annuelles moyennes. Pour ce faire, on va partir du nombre de jours calendaires annuels de 365 jours. On va tenir compte du nombre de week-ends, 52 week-ends dans l'année, et on compte 2 jours par week-end. Ainsi, le nombre de jours potentiels ouvrables annuels s'établit à 261 jours. Nous retirons ensuite 30 jours ouvrables de congés annuels ainsi que 11 jours fériés. Il s'ensuit un nombre de jours ouvrables annuels travaillés de 220 jours. Si on considère maintenant que nous travaillons 7 heures par jour, nous arrivons à un nombre d'heures travaillées annuelles de 1540 heures. Enfin, si j'enlève encore 40 heures pour pallier les impondérables, maladies, etc., nous arrivons à un nombre d'heures travaillées potentielles annuelles de 1500 heures. Dans notre exemple, nous considérons que seule une personne réalise des prestations de service et que son taux d'efficience est de 80%. Cela signifie que le prestataire doit travailler 100 heures pour facturer 80 heures au client. La prise en compte de ce taux d'efficience va permettre d'inclure dans l'écoute et donc dans le prix de vente la partie du temps de travail ou de présence, non compris dans l'exécution de la prestation proprement dite. Par exemple, un prestataire qui travaille 20 jours par mois mais qui ne peut facturer que 10 jours d'intervention au client car il a un jour de préparation pour un jour d'intervention, a un taux d'efficience de 50%. Ainsi, dans notre exemple, il y a 1500 heures travaillées annuelles, mais compte tenu d'un taux d'efficience de 80%, uniquement 1200 heures seront facturables au client. Nous allons maintenant calculer le coût direct annuel du prestataire. Par hypothèse, le prestataire souhaite se rémunérer avec un salaire brut mensuel de 3000 euros, et ceci sur une période de 12 mois. Si on évalue maintenant le taux moyen de cotisation sociale patronale à 35%, nous aurons un salaire brut annuel chargé de 48 600 euros, ce qui donne un coût direct horaire de 48 600 euros divisé par les 1200 heures facturables, soit un coût direct horaire de 40,50. En plus de son salaire chargé, notre prestataire a évalué les charges indirectes annuelles suivantes des fournitures, du crédit-bail et des locations à hauteur respectivement de 1700, 1500 et 6500, de la maintenance, des assurances et des honoraires à hauteur de 600, 900 et 1800. Les frais de publicité, de mission et de télécom sont évalués à 500, 800 et 800. Enfin, des taxes diverses pour 500, l'amortissement des matériels pour 1000 et les charges financières pour 300. Le total des charges indirectes s'établit à 17 200 euros par an. Ces charges indirectes divisées par nos 1200 heures facturables donnent un coût indirect horaire de 14,33. Le rapprochement de ce coût indirect horaire avec le coût direct horaire nous permet de trouver le coût de revient complet horaire qui s'établit ici, à 54,83. Enfin, pour en arriver maintenant à la détermination du tarif horaire de facturation de la prestation, on va renseigner l'objectif de taux de bénéfice avant impôt que l'on souhaiterait réaliser. Si par exemple cet objectif de résultat est de 15% avant impôt, on voit que le prix de vente hors-taxe horaire de la prestation est de 64,51%. Ce prix de vente est obtenu en divisant le coût horaire total de 50,83 divisé par 1 moins le taux de bénéfice souhaité. Enfin, si la prestation est soumise à la TVA au taux normal de 20%, le taux horaire de facturation TTC s'établira à 77,41%. Comme nous venons de le voir, le calcul du prix de vente horaire de 64,51 résulte de plusieurs paramètres, notamment le nombre d'heures facturables fonction lui-même du temps de travail, le montant de la rémunération et le montant des charges indirectes. La simulation de la combinaison de ces différents facteurs va nous permettre éventuellement d'ajuster notre taux horaire. Si, par exemple, notre prestataire souhaite recruter à mi-temps une personne pour l'assister dans sa gestion et qu'il évalue son salaire brut annuel à 12 000 euros, ainsi que les charges sociales patronales à 4 200, on voit instantanément que le taux horaire a bondi à 80 euros hors taxe. Mais on peut penser que le fait d'être assisté permettra d'augmenter le taux d'efficience de 80 à 90% par exemple, ce qui fait redescendre le prix de vente horaire à 71 euros. Enfin, si l'intervenant consent à prendre uniquement 15 jours de congé au lieu de 30, on voit que le taux horaire est revenu à un taux proche de ce que nous avions précédemment. Ce fichier de simulation illustre le calcul du tarif de vente horaire pour une personne. Pour autant, la démarche peut s'extrapoler à plusieurs salariés ou prestataires. Il suffit de construire un tableau qui reprenne les salaires chargés et les charges indirectes spécifiques et générales attribuables à chaque personne pour déterminer, en fonction des heures facturables par chacun, les coûts de revient horaires et les taux horaires de facturation individuels. Résumons-nous. Pour déterminer le prix de vente horaire, appelé également le taux horaire de facturation d'une prestation, il faut déterminer le nombre d'heures ou de journées facturables, budgéter les charges directes et indirectes nécessaires à la réalisation des prestations, déterminer enfin le prix de vente de l'heure ou de la journée, ajuster éventuellement ce prix de vente en fonction des paramètres qui ont permis de le calculer. Je vous remercie d'avoir visionné ce tuto, je vous invite à liker, commenter, vous abonner à notre chaîne, Bon business et à bientôt.